Alors, internaute, je suis avec Maxime et Robin. Alors, attention, là, tu as affaire à du, à du haut niveau de blogueur parce que les mecs avec un seul blog, ils ont. Re... C'est quoi déjà le nom de votre blog All in, electro. All in Electro. All In Electro. Ils ont remporté le meilleur blog catégorie musique et le meilleur blog de tous les blogs, c'est-à-dire champion du monde. Ça fait quel effet Ah, bah ça, on, on je pense qu'on le saura un peu plus tard. Là, on déguste un peu la nouvelle, mais on est vraiment, vraiment, vraiment heureux. Ça fait quel effet de vous qui communiquez avec votre communauté euh, bah, à travers un écran d'ordinateur de se trouver devant 2000 personnes 2000 fans de blog euh, c'est un peu un petit moment c'est vraiment ouais, c'est quelque chose de dingue et, euh, et on voulait remercier vraiment tout le monde euh, parce qu'il y a le vote du public avant euh, derrière il y a le vote... attends on va y venir j'ai d'autres questions ah, mais euh, voilà. non mais, mais on remercie mais vraiment ouais ouais non mais vraiment et, euh, et fin, les, fin, personnellement là je suis un peu euh, T'es sous le charme, ouais, t'es bien, t'es... C'est un... pas le film Gravity si tu veux là. D accord, d accord. <rire> et pourquoi t'as créé ce blog alors euh, Au départ, en fait, euh, j'ai monté ça euh, vraiment euh, pour un petit blog perso. Après, euh, avec Robin, on l'a vraiment développé là depuis juin 2012. Et il ouais. euh, y a de plus en plus de gens qui sont venus dessus. Donc on est vraiment, on est vraiment hyper heureux de, que les gens adhèrent en fait à, à, à tout ce qu'on qu met dessus c'est vraiment quelque chose de génial. Là. Génial. Est-ce que... Est-ce que comment si il y a des gens qui veulent se lancer en plus la catégorie musique a, tous les styles peuvent être représentés c'est quoi les bons conseils pour euh, bah, pour être un blogueur aujourd'hui en l'an 2013 alors le secret en l'an 2013 il y en a pas vraiment si ce n'est être passionné c'est-à-dire que euh, voilà. nous, c'est vraiment, vraiment par passion qu'on le fait. Voilà, c'est quelque chose, c'est-à-dire que ça nous bouffe tout notre temps libre. Voilà, tu euh, n'as pas de vie sociale Je n'ai pas trop de vie sociale à côté de ça. cest parce que même en sortir en soirée, ça devient professionnel. Et euh, bon, c'est pas mal. Mais euh, voilà l'idée, c'est vraiment être, euh, être passionné, faire ce qu'on aime et, euh, et, et le dire dans l'article. La, dans, dans voilà, c'est ça. Le faire passer le message. Voilà, c'est ça. Génial. Les gars, je sais pas quoi vous dire à part méga super félicitations. Je voudrais juste rajouter un truc. Et ben moi, je voudrais dire, vas-y, prends la parole. Je ah oui. <rire> voudrais rajouter, je voudrais dire que à tous mes potes, à, surtout à ma copine, Marie, si tu me regardes, euh, non, là, je voilà je, je t'aime. Il oh, elle est gêné, c'est bien gêné Non mais gênée. Ça, non mais bon bref, ce que je veux dire c'est qu'on euh, les a beaucoup saoulés avec ça. Ça fait un an, on leur prend la tête euh, avec nos projets, tout ça. Et, euh, et j'aurais les remercier aussi. Voilà. Ouais parce qu'elle a failli te larguer, ça faut le dire. Ouais, elle a failli non, me larguer. Ouais. Non mais là c'est le moment justement des remerciements. Est-ce qu'il y a d'autres gens que vous avez oubliés, que vous avez envie de remercier, c'est le moment Euh bah, tous nos rédacteurs, Quentin, Mathieu, Mathieu, bon, on peut citer les noms, <rire> Mathieu Galvani, Mathieu Danguy. L'Emerick qui est à côté et euh, voilà donc il y a quatre rédacteurs qui sont des potes avec euh, nous deux, on est cousins, c'est une histoire familiale. Donc euh, voilà, non mais Bravo. Robin Et tous ceux qui nous suivent, vraiment euh, continuez bah, parce femmes, que moi, la route est longue et euh, on a encore plein de bonnes choses pour vous et, voilà. et notamment Samedi, euh, petite, euh, petite soirée avec... Qu'est-ce euh, Une soirée chez toi, c'est ça Ouais, voilà, ouais. <rire> Petit apéro euh, au bateau phare, euh, voilà, avec, euh, avec trois artistes qu'on aime bien, pas très connus. On fait monter un gars de Bordeaux et euh, c'est gratuit, ça vaut vraiment le coup de venir. Euh. Et ben voilà, c'est génial, les mecs sont tout le temps en train de faire des projets. Félicitations en tout cas merci et puis bravo merci. et pour que ça dure. Merci. Ciao.